Elise. Elise j'aime pas trop. Est-ce qu'il y a suffisamment de cris de guerre. Il n'y a pas les bêtes. Il n'y a pas les bêtes mais il y a les naga. Il y a les murlocs. J'ai envie de prendre Bran. J'aime vraiment bien le personnage. Il y a les élèves avec le magmaloc. C'est vraiment intéressant. Ordena un peu risqué. Et puis Elise j'aime vraiment pas le perso. Ok, on va le jouer sinon on perd deux. on a envie de pas le jouer mais en même temps, dur à dire, je pense qu'on doit le jouer. Je viens de capter avec ce que tu viens de dire, tu ne stream pas du tout en ladder en ce moment. Euh, non, principalement en début d'extension, après tous les matins je fais du ladder pour Youtube. Mais euh, en stream non. Bah je dois faire des choix. Le truc c'est que je peux, pas, euh, je peux pas streamer tous les jeux. Et sur les trois jeux. On va dire Battlegrounds, Hearthstone et Marvel Snap. Hearthstone est celui qui intéresse le moins en live. Donc euh, voilà. Moi je fais les vidéos le matin sur Hearthstone. Mais les lives c'est que BG. Okay. Il y en a qu'un. Ça se prend quand même. Je pense que oui. Il a un LM lui. De bah, toute façon on est... Ouais. Donc Hearthstone, non c'est que Youtube Hearthstone. Bah, avant je tryhardais de temps en temps euh, quand je voulais faire un top 50 par exemple pour me qualifier à des tournois. Je faisais, le... je faisais quand même pas mal de sessions en live pour me qualifier au top 50 mais même là... Les, les audiences, elles étaient quand même beaucoup moins euh, grandes que pratiquement que... du simple au double par rapport à Snap et par rapport à, à BG. Et pourtant, c'était du top 50, donc euh, voilà. Je me suis fait une raison. On va bah, hop, je pense. Après, c'est dur de rester... On peut rester dans la une, mais là, ça veut dire qu'on prend quoi ça Autant prendre le up. Comme ça, on commence à monter tranquillou. En fait, le truc, c'est qu'il y a plein de jeux, moi, qui m'intéressent. Bon, évidemment, les jeux que je préfère à l'heure actuelle, c'est Hearthstone, BG, et Marvel, Snap. Mais par exemple, Magic, j'adore. Quand je suis en vacances, parfois, je fais des... Je fais sur euh, Magic, je fais des... Euh... Je fais des drafts et tout, enfin j'aime bien le, le jeu. Mais... Le, en fait, le fait de faire d'autres jeux en live, ou même prendre du temps de manière générale pour faire des vidéos sur d'autres jeux, ça va faire baisser mon, jeu, mon niveau sur les autres jeux. c'est quand même des jeux, plus tu te yardes, plus ton niveau augmente. Et en fait, ça... Ça va mettre en péril bah, tout ce que j'ai construit depuis, ma, depuis maintenant euh, 7 ans, quoi. Donc je me considère pas bloqué parce que je joue aux trois jeux que je préfère. Mais en même temps, je peux pas jouer à un quatrième ou un cinquième jeu parce que sinon c'est trop, beaucoup trop dangereux pour mon activité. Bon on fait quoi On achète ça et ça. C'est ok hein Le bran il va arriver tranquille là où hein Je fais rarement cette strat là, mais je pense que quand il n'y a pas les chats, c'est plutôt une strat qu'on doit faire. S'il y a les chats, il faut peut-être rester un peu plus. Hein ça, c'est une bonne carte, non Est-ce qu'on le joue En vrai, si on le joue pas, on se fait défoncer. <rire> on va le jouer. qu'un quinquenné de guerre. Et on aura notre bran, on a une belle tempo, on a un double. Franchement, cette strat, elle est intéressante, hein. Une espèce de GIF curve, mais en fait on est opportuniste, c'est-à-dire si dans la taverne 2 il n'y a pas... En fait c'est une GIF curve, s'il n'y a pas de taverne... S'il n'y a pas de cri de guerre on monte, et sinon on reste. Ouais j'aime vraiment bien, je pense qu'on va perdre parce que les clients généreux c'est quand même une belle saloperie, pardonner le langage. Mais... Quoi que, quoi que, quoi. Ah dommage, si ça tapait à droite et que nous on tapait re à droite ça faisait égalité, mais bon. Je pense qu'on est quand même un peu derrière. Il fait vraiment rage, dis donc. C'est pas avoir de murloc pour donner plus 4, plus 4. En vrai. On oh, semble sans blague. Est-ce que c'est pas juste je up, je gèle. C'est vrai, c'est trop chaud, on va louper un plus 4 plus 4 sur un murloc, c'est énorme à ce moment-là de la game. Et on va chercher la TA25. Enfin, par contre on va se faire, on va se faire viol violenter, non Eh hey, monte toi Shrek is love là Pourquoi tu restes à 23 On remarque on est tour 7. Ouais, on va faire ça. Normalement entendu, je reste à 40. C'est vraiment un énorme malentendu. Hein. Mais bon, on sait jamais. Non. C'est un malentendu en effet. Non, pas là. Non, pas là. Oh, ça pique là. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Ah, ouais, 11, bon, c'est violent, hein. 11 sur tour 5 là. Ah, il y a un murloc. Let's go. Let's go, let's go. Ouais, c'est un sacré beau. Dure globe. Réprouver. C'est pas des super cartes. Autant prendre Réprouver qui a un... C'est pas une super carte. Ah intéressant, euh, est-ce qu'on va chercher l'A4 Honnêtement ça me déplaît pas. De toute façon on est à 29 là, il faut essayer de tempo, ça c'est une bonne carte. Euh, navigateur et peut-être Bourbissa. Bon, le rond on va virer ça. Ouais finalement j'arrive quand même à faire le up Finalement j'arrive quand même à prendre le up Et en même temps j'ai bien tempo donc là il, le tour il est très très cool il Fallait surtout pas rester dans la, taverne, dans la taverne 3 ça aurait été vraiment affreux Et en même temps J'avais quand même envie de, de rester à 29 donc ça c'est bien On arrive à faire les deux Je pense OK. Bon travail. Continuez sur votre lancée. Et en prend. Bon, on va quand même pas mal role, pas mal rôle dans notre Ce compo. Est-ce qu'on va prendre bah, mettre des réalités, si on n'a pas Magmaloc, ça a pas de sens. Pour le moment, en tout cas. Bon, les rôles sont jamais perdus quand on a Elise. C'est ce qu'il faut se dire. J'imagine. <rire> ok. Maître de guerre. On n'a pas perdu tant de points de vie que ça. On a perdu 11. Ça fait une 5-23. 5-23. C'est pas mal quand même 5-23. Après il y a -E Kai. 5-23. Mais c'est vraiment que pour le tour quoi. On va rarement faire des choses avec. Ah, je pense que c'est toujours mieux qu'un -E Kai qui pareil va a priori partir. Merci Madbooki69, merci beaucoup, merci pour ton aide, merci infiniment. Il a un board un peu faiblard lui. Après on n'a pas un mauvais board, hein. c'est juste qu'on est bas en PV mais... Presque un up, mais en même temps le up a pas trop de sens vu qu'on a Elise, vous voyez. Ouais. Est-ce qu'on veut tonter un truc Je pense pas. Ah on va le prendre quand même. On va quand même le prendre. <rire> c'est drôle. Dommage qu'il n'y ait plus Argus. Franchement, Maître de guerre, vous vous souvenez de l'époque Maître de guerre Argus <rire> C'est drôle en vrai. Hein. La carte est devenue vraiment faible maintenant qu'on peut plus trop la jouer avec Bran. Parce qu'avant il y avait Natrezim aussi. Maître de guerre, c'était une vraie carte qu'on jouait dans les compos. Après hein. on a le rond, mais c'est trop dommage. Alors ça c'est intéressant parce qu'on a peut-être envie d'être dans la taverne de 5. Justement pour le poison et pour le bagargouille. Donc je pense qu'on va up en achetant lui. Tour 8. Franchement on n'est pas encore dans le late. Hein. Je pense que mon board il peut tenir. Euh, non, il peut pas tenir contre ça. Enfin, à part si on le chope tout de suite. On a un board qui perd sur Gang et crabouilleur, malheureusement. Dommage. Allez là là là là là, une chance sur 6. Pas loin, pas loin. Il y a un effort qui a été fait. <rire> Assez, ah, pas loin. Allez, boum. Non. Ah pas toi, pas, va pas là-dedans. Hein. Voilà. Toi tu peux. Voilà. Bon bah finalement il va per nous permettre de tenir, je pense, le maître de guerre. Incroyable, hein. Ouais ils essayent, franchement mes créatures essayent, <rire> ça c'est sûr. De hop, hop, euh, hop, Tuki, et Tuki, Ok. Est-ce qu'on fait. On va faire ça, là. Un choix tactique intéressant. On va garder cette Elise parce que l'Elise elle va nous permettre. Alors pourquoi est-ce que j'ai donné poison aux guetteurs et aux Chasseurs Rock Est-ce que vous avez la réponse à ça euh, Ouais, je garde Elise parce que je peux encore aller chercher des tavernes 6 correct genre euh, le chef des, des murlocs il y a euh, euh, ça c'est un dragon donc on peut jouer euh, Mounted. bon ça va commencer à ressembler à quelque chose petit à petit parce que ce sont les plus faibles exactement le poison c'est l'équivalent de 1 milliard d'attaques donc euh, l'idée c'est de d'avoir de donner on va dire de la puissance à des créatures qui normalement n'en ont pas beaucoup Sachant que elles, elles ont déjà suffisamment de puissance pour taper et détruire une créature en face. Oh bien, taper ça. Après, évitez de faire... Là, Gator, c'est parce que je le garde. Parce qu'il me reste quand même une place. Le bagarouille, je peux le virer. Mais évitez de faire ça. Sur une carte que vous allez à un moment virer. Là, je, voilà, je me dis, ok, je vais garder le Gator. Et puis voilà, et puis Gator, ça marche aussi avec le... Le gros murloc. Ça me donne des murlocs en main, je suis à 29. En fait, c'est ça l'idée, c'est que maintenant, en termes de points de vie, je suis pas mal, vous voyez Il y a encore deux tours. Je disais, on est bas en PV, voire trois tours. Mais là, en fait, maintenant, on est pas mal. C'est-à-dire que 29 quand t'es tour 8 ou tour 7, t'es vraiment mal. 29 quand t'es tour 10, ça va. Vous voyez les petites nuances Un serviteur de perdu, une pièce de gagné. Euh dégueulasse hein. voilà Euh, est-ce qu'on va un gonfler le rond numéro 2 Non, je crois pas. Heureusement qu'il n'y a pas de, de mecha, hein. c'est une compo qui perd contre mecha ça. Murloc ça perd contre mecha, ça perd contre mort vivant également parce que à, à part si on arrive à faire la fameuse compo Murloc un peu comme Pirate APM, genre on a des tonnes de stats mais ça c'est une compo qui arrive très très peu, genre une fois par mois, une fois par semaine si on joue beaucoup. Une compo Murloc ça ressemble quand même plus souvent à des trucs un peu tout pété et puis voilà quoi. <rire> Donc là on a deux places, c'est à dire que si on arrive à trouver le murlock taverne 6, je pense qu'on pourra se permettre de virer Elise ou alors Mounted. à un moment il faudra la virer. Bon là on a deux fois, deux, deux choix, deux, deux trucs à virer, mais... Bon ça mange pas de pain j'imagine de mettre quand même le murlock, le, mur, le, le bran devant. Il va y avoir une Mounted en face, une connerie à péter, un boubou à péter. Pas de boubou à péter. Lui là, il a les magma ce vilain. C'est vrai que nous on les trouve pas hein, même de rien. Oh, ça s'est bien mis là on a de la chance pour les hits. Je pense qu'on fait plus souvent défaite qu'égalité ici. Nice. Recrue, <rire> Facile ce jeu. Trop facile ce jeu en vrai. Elem, Murloc, machin. Ah ça c'est bien. Hein. La vraie stat là. Hein. Ah ça aussi. Je quand même faire ça. Une de ces je suis pas sûr pour le deuxième Magmaloc. Franchement je suis vraiment pas sûr. C'est 11-11. C'est mieux gonfler le rond. Franchement on est d'accord, on va jamais le garder lui. Hein. Sur un tour 11, on jouera pas beaucoup de cartes par tour, alors on en a joué 8, mais en moyenne on va en jouer 4-5 hein, max. Je pense que je le vire. Hein. On perd une pièce, mais les combats sont plus importants que les pièces à ce moment-là de la partie. Ouais, ouais c'est mieux, clairement. Hein. Ok Ouais ça commence les compos relou là Ah zut Ah zut A droite Non ça change rien Non non mais je dis de la merde en fait fallait... La... Pardon c'est moi c'est moi c'est moi les petites créas, désolé Je vous dû en erreur sur les hits, excusez moi Bah ça c'est pas mal en murloc à adorer en vrai Il est là, un peu tard peut-être mais il est quand même là Trop tard hein, pour le le mettre, du... mettre des réalités Ouais, va le On va le garder qu'un tour en vrai. Hein. Est, il est juste là, euh, un peu comme parfois la, euh, la Sœur Murme mort en Undead. Sœur Murme mort, soit tu la taux et tu scale avec, soit tu la gardes juste un tour pour donner un peu de PV à tes invocatrices éternelles pour pas que ça meure sur un tourbillon. Voilà. Et, et en général, c'est contre le mort que tu fais ça. Bah, c'est un peu ça l'idée. Ici, le jeune trouble l'œil, il est juste là parce que c'est le mort. Ça va me donner deux murlocs en main. Et puis ensuite, je vais le virer et je vais euh, essayer de refaire ma tambouille. Le problème c'est qu'il y a un gars qui va nous poser problème, c'est l'autre avec ses... tous ces poisons là. Comment on fait Est-ce qu'on fait le up pour aller chercher Mounted vous vous Sur le Murloc T3, lui Non je pense pas. J'ai pas besoin de stats. Je pense que ma stat elle est vraiment très bien. J'ai lui qui est énorme, lui qui est énorme. Je pense que le problème ça va être le côté résilience. Donc j'ai besoin de faire de l'économie. La résilience, tu la récupères avec de l'économie pour roll et pour aller chercher des cartes. Donc c'est plutôt. Je vais mettre plutôt l'accent sur l'économie ici. Donc je préfère les deux murlocs. Et prochain tour je crois que je vais up pour aller chercher cette main de tit qui est importante. Pour pouvoir euh, peut-être faire euh, finale ou même victoire. Après il y a les ruines altruistes qui peuvent être pas mal, mais est-ce qu'on les achète maintenant je sais pas, je pense pas. Ah bon ça c'est bien en vrai. Quand on a rien, euh, ça ça permet de faire des de tuer des ça c'est quand même fort. Bon, on va virer le trouble l'œil. La boule magique. Ok. Euh, un Boa, bah c'est compliqué, il a quand même beaucoup de stats. Typiquement, en général, contre l'archétype Poison, il faut justement voilà, des cartes qui remettent des cartes. Genre Boa est très bien. Euh, mais l'autre, il avait quand même pas mal de points de vie. Hein. Franchement, il a. Enfin, il a des trucs qui sont petits, remarquez. Il a 7-4-8. Ouais, je sais pas. Je pense que Boa c'est peut-être un peu ledge. Il est pas non plus méga bas. Par contre il est à 25, ça c'est ma grosse force, c'est que moi maintenant je suis 6 donc je vais pouvoir aller récupérer les mounted. Je pense vraiment que ça peut se jouer entre nous, faut voir. Ah non mais il y a lui aussi qui joue Murloc comme un gros taré. Ah ouais lui il est fat aussi. Par contre je suis le premier à être 6, enfin on va dire à jouer, euh, à jouer mounted. Parce que le mort vivant il va pas les prendre les mounted je pense pas. Voilà d'où l'intérêt d'avoir ça, c'est que je pète les boubous ici et ça me permet de gagner le combat. Sans ça il n'y a pas de victoire. Bon, par contre, le hit était horrible ici. Je crois qu'on va perdre à cause de ce hit. Non, ça va faire égalité. Non, on gagne quand même. Mais comme quoi, on, pouvait vraiment, on était à 100%. Mais grâce au ghoul. Hein, si on n'a pas la ghoul, on perd le combat. Merci, euh, Zootrider. Merci pour le prime. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci infiniment. Bon. Ah, il est mort, notre ami. Euh, la fameuse Toki Murloc. Greta, ça fait des boubous. mais On s'en moque. On casse les boubous adverses. On veut. Mounted. Leroy. Leroy avec ça, c'est pas ouf. Mais ça, on va le virer. On mettra une Mounted. Je crois qu'on va acheter. Peut-être on vire. Je pense qu'on va plus faire de trucs avec ça. Je crois qu'on va le virer. On va prendre une héroïne Je n'ai peur de rien sauf des souris Allez-y, engagez une de ces recrues Engagez une recrue. Je prends pas l'héroïne, en vrai je m'en fous. Je prends pas l'héroïne. Je veux, je veux chercher mon titre directement, je crois. Parce qu'en fait, Dynamiteur Leroy, ça fait le même effet. Dynamiteur, ça va casser un boubou en face, et Leroy, ça va casser un boubou en face. Enfin, si ça casse deux boubou, ça fait le même effet. Donc je préfère juste me dire, à un moment, je vire Dynamiteur, je mets Mounted. Et ça, j'essaye de les tripler, donc faut roll aussi. On n'a pas rien sans rien. Hein. Ouais, un truc comme ça. Ouais, j'ai tenté une phrase là, mais je l'ai pas maîtrisée. <rire> on n'a pas rien sans. Bah Voilà, on n'a pas héroïne sans, pouvoir... sans roll. L'héroïne ne survit pas. Ouais non mais si je prends les, euh, dynamite... Si je, prends je vais dire dynamiteur évidemment. Nice. Merde. A droite, tape à droite. Vamos. Tape à gauche. Ok. Bon. Il est plus qu'à neuf. Il est énorme. Il est invincible. Il a déjà démonted. On le battra pas. Il a brand doré, On le battra pas. On le battra pas. Je vous l'ai dit déjà qu'on le battrait pas. Ouais. Elle est là. On le battra pas. Je le sais. Je le sais, je le sais, je le sais. S'il est bon, on le battra pas. Si c'est une trompette, euh, on va lui rouler dessus. <rire> je pense que c'est pas une trompette. On gèle ça. Je pense qu'on le battra pas. Bon. Ça revient au même. Hein. Ah, seul le pays dit en passe, hein, de toute façon. Bon. On va prendre l'héroïne au prochain tour. Le problème, c'est que j'ai vraiment pas envie de virer ce dynamiteur. Parce que l'autre, il a quand même deux boubou. Il a les deux mounted qui ont boubou. C'est dur. hein. Je pense que ça, c'est moins fort que dynamiteur. Que mounted, pardon. Je vais juste prendre Heroine et Roll, je crois. Et laisser dynamiteur. Et juste remplacer comme ça. La stat là, elle est moins importante. Après, on peut choper les poisons aussi. Hein. L'idée, c'est quand même que nos créatures, elles aient euh, des poisons. Quoi. Sinon, ça sert à rien. La question, c'est est-ce qu'on va faire finale Ou alors, Utoko, avec ses morts vivants incroyables, il arrive à gagner euh, Toki. Waouh wow. Pour le coup, Dynamiteur sert à rien contre morts vivants. Ok, il a un mort vivant qui a Boubou Divin. Ah si, mais il donne Boubou Divin à mort morts vivants. Oh, mais ça triche. Bah, Je suis obligé de garder des dynamiteurs. Il donne beaucoup. Ça triche un peu. Hein. Oh, wow. Je vais virer ça. Peut-être faut virer le petit là. Contre lui, il faut peut-être virer le bébé. Je crois que je vais virer le bébé. Je crois que je vais virer le bébé. On veut poison un truc On sait jamais. On sait toujours. On sait jamais. Le goût de la défaite. Euh, ok, ok, bah écoutez, ça part de là. Ça part de là. Franchement, notre compo, elle est raisonnable. Il faut masse HP contre les morts-vivants, non Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que je vire le petit. Ah en rappelle, le truc, c'est que c'était compliqué d'imaginer que morts-vivants, on allait se retrouver en finale contre morts-vivants. Évidemment, si nous, on, on gardait Bran, mais... L'idée, c'était qu'il y avait quand même deux, deux Murlocs et contre les Murlocs, il fallait commencer vraiment à, à jouer Teké. Là, c'est vrai que le... Et encore, le Bran, est-ce qu'il nous manque vraiment Un peu, mais bon. Un peu. Mais... Un tien, Ouais, ouais, incroyable. Oh, incroyable Bah, vous voyez Il joue pas mort-vivant, finalement. Oh là là, ce, le dynamiteur d'une vie Mais c'est le dynamiteur d'une vie, là hein. Oh là là, ce 8. Boom Oh là là là là là là, j'arrive pas à le tuer parce qu'il est à 17 et c'est beaucoup trop haut. Murloc, ça met jamais de dégâts. Par contre, euh, juste, on est bien. Hein. Qu'est-ce que je veux là Baron On veut un baron À la place de. Bah en vrai, vu la connaissance de son board, j'ai presque envie de dire que Mantit ça va virer. En vrai, on cherche baron. Hein. Non Ouais, Mantit c'est la moins forte de mon board. Après, on va pas la virer pour rien. hein. on la vire, c'est pour un baron, c'est tout. Ok. Est-ce que son placement va changer Franchement, euh, je pense c'est bien de mettre ça à la fin. C'est dur, hein Je pense que c'est ça, hein Franchement, euh... Merci Mosco Gaming pour le soutien Merci beaucoup, merci pour ton aide, merci infiniment Merci à toi bah Franchement le tunnelier il tient à la baraque hein. C'est la compo du tunnelier hein. Ah, faut qu'il attaque first Azut, azut. Ah Nice ah, ah, ah, ça Nice on a fait une value Nice on fait de la value Yes yes. Ça a mal démarré, mais... C'est beau. Comme quoi, c'était marqué mort-vivant, mais c'est un, un sacré fourbe, hein, Utoko. Bon, typiquement, s'il avait joué la grosse compo mort-vivant, ça aurait été compliqué, je pense. Parce que justement, on avait viré le bran. Mais heureusement qu'on a commencé à staker un petit peu avant en avance. Hein. Finalement, on est arrivé grâce à ça à choper l'héroïne dorée qui fait le qui fait le taf hein, contre les trois adversaires. Pff, yes, belle game.